Bonjour, je suis Guy Roulet, fondateur de naturemania.com, ostéopathe et praticien de la santé durable. Savez-vous que votre système sympathique dirige la totalité de vos fonctions internes sans même que vous en ayez conscience Savez-vous que ce système comprend un accélérateur, le sympathique, et un frein, le parasympathique, qui agissent alternativement et complémentairement en fonction de vos besoins et des variations de votre environnement, régulant ainsi votre digestion, votre assimilation, votre micro votre tonus, la qualité de votre sommeil, vous permettant ainsi de vous adapter et de vivre sereinement. Savez-vous qu'à la suite d'une émotion, d'un choc, c'est votre sympathique qui accélère votre cœur et élève votre tension Savez-vous qu'à l'inverse, votre parasympathique ralentit certaines de vos fonctions, augmente les sécrétions glandulaires, joue un rôle déterminant sur vos éliminations et sur votre vie sexuelle Mais ce délicat système se dérègle facilement, victime des stress physiques et émotionnels, du surménage et des pressions externes qui le malmènent et l'épuisent. Que faire tout d'abord, vous devez apprendre à connaître ce merveilleux pilote automatique de notre vie interne, le système neurovégétatif, le protéger, le préserver, le fortifier, l'équilibrer, le libérer, en faisant appel à un ostéopathe qui saura lever les blocages vertébraux et des plexus, responsables de tant de douleurs et troubles fonctionnels qui ne constituent pas des maladies, mais qui nous dépriment et nous gâchent la vie, faisant le lit de la déficience immunitaire et des maladies graves. Pour en savoir plus, je vous propose trois lectures. Une vidéo de format MP4 d'une durée de 40 minutes, dans laquelle je vous explique dans le détail tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre système sympathique, comment il fonctionne, comment repérer les signes de dérèglement, et comment le rééquilibrer grâce à l'ostéopathie, les réflexothérapies, les massages aromatiques, les plantes adaptogènes, l'alimentation antitoxique, pour ne citer que les principaux. Un e-book, mon guide naturel anti-stress, qui vous explique toutes les causes du stress et tous les moyens naturels pour les gérer de façon optimale. Et enfin, une vidéo sur les principales plantes adaptogènes, super plantes traditionnelles issues de tous les continents, qui vous aident à vous déstresser, mentalement et physiquement, en douceur et sans risque. Je vous dis à très bientôt.